Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, je vais vous faire une semaine de sport, euh, voilà. Ça fait que bah, chaque mercredi il y a une vidéo de sport qui se postera. Mais moi je le fais toute cette semaine là, d'aujourd'hui euh, toute cette semaine là que vous verrez pas en une semaine mais que vous verrez tous les mercredis, euh, voilà. Alors je le fais avec une personne, mais euh, elle a eu un... des douleurs au dos, ça fait que bah, on prend le... la série du lundi au vendredi et on alternera. Voilà ça fait que bah, aujourd'hui on va faire les exercices du vendredi et pas du lundi Mais bon voilà J'espère que vous allez bien Et puis ça va être parti pour la série euh, Pour la série voilà Alors ça va être 3 séries de 5 fentes Voilà je vais je vous montrerai ce que c'est Puis euh, 2, 2 minutes de pause après Alors on se retrouve pour les fentes Ok vous verrez que ça Mais pour les fentes ça suffit C'est une fois comme ça Une autre fois comme ça une deuxième fois comme ça. Une deuxième fois comme ça. Une troisième fois comme ça. Une troisième fois comme ça. Une quatrième fois. Une quatrième fois. Une quatrième fois. Et une cinquième fois. Une pause de quelques secondes. 30 secondes de pause. Une fois comme ça. Secondes de poids, une fois comme ça. Et voilà. Et après, c'est les deux minutes de repos pour passer au squat. Il va falloir faire 12 squats. Encore trois fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. 30 secondes de pause. 30 secondes de pause. Nous passons aux 12 extensions de mollets. voilà, et il faut le faire encore, série de 3. C'est parti. Vous levez les mollets, vous levez les pieds, vous restez deux petites secondes et vous redescendez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, Trente secondes de pause. Trente secondes de pause. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, et on se retrouve bah, pour la série de, de mercredi, pour, le... pour les exercices de mercredi, voilà pour une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine.